Depuis 2008, Central Supélec et Segos proposent un master spécialisé sur les marchés de l'énergie qui a deux vocations principales. Une première, apporter des connaissances sur le secteur de l'énergie mais aussi une deuxième compétence importante autour de l'ingénierie d'affaires toutes les techniques, les méthodes pour être un bon ingénieur d'affaires et développer du business dans le domaine de, du secteur de l'énergie. Ce que m'a apporté SmartSource, c'est vu que je suis ingénieur de base très, très technique, ça m'a permis d'avoir ces doubles compétences à la fois managériales et techniques et d'évoluer dans mon travail de tous les jours d'un poste d'ingénierie à de management dans le secteur énergétique.